Je suis avec toi, avec Dubois, avec toi. Où je suis avec toi, avec Dubois, avec toi. Où je suis avec toi, avec avec toi. Moi et tu vois, moi j'ai bien vie. Mais nous faisons beaucoup de choses des activités. Il n'y a pas beaucoup de loges parmi nous. Mais ce n'arrête pas le nuit. Peut-être y a des besoins, Mais on n'a pas besoin d'être, il faut s'amuser. Quelquefois, il n'y a rien de mieux. T'es mangé, t'es pessité, vends la télé. Où je suis, avec tout le monde. Avec tout le monde, avec tout le monde. Où je suis, avec tout le bon Je remercie Dieu que j'ai des bons amis Si c'est la vénère de ta maison Comment est-ce que je trouvais ces bon amis J'espère que non à mes terres Je me balance que je n'avais un petit ami Que besoin de grand masque avec du bois Parce que tu vas me couvrir Et je le couvre aussi Zois T'es pourtant espons à ta méta Quand je suis avec toi, bois Nous pouvons venir au sud de Calais. Quand je suis avec le bois, pas la danse la pousse, moi Quand je suis avec toi, le bois, là je suis en plage, mon hiver, ça n'arrive qu'avec le bois. Quand je suis avec le bois, avec le bois, avec le corps, où je suis, avec le temps, avec le bois, avec le And crazy...